Euh, donc je vais présenter nos intervenants euh Donc euh, toujours, euh, euh, on reste toujours euh, euh, au Canada et donc on va avoir euh, une intervention encore à deux voix euh, aujourd'hui. Euh, D'abord, il y aura donc euh, enfin, euh, Andréane euh, Giguer, euh, qui est donc une artiste interdisciplinaire, professionnelle de recherche pour la dramaturgie sonore et euh, membre euh, cofondante co-fondatrice, pardon, du collectif Les Poules et vice-présidente du CA du Théâtre Déchaîné. Elle a une pratique active de comédienne, de performeuse, de conceptrice vidéo pour la scène, de metteuse en scène et de formatrice, étudiante en doctorat à l'Université Laval. Euh, elle est boursière du, alors pardon, la FRQSC. Euh, ses recherches sont axées sur l'intégration sensible et performative de la technologie sur la scène, et son travail a récemment été présenté en France, en Colombie et au Mexique. Elle a co-dirigé donc avec Jean-Paul Keinec quatre cahiers de phonographie aux éditions de La Clignotante. Et donc, Jean-Paul Keinec, qui est professeur de théâtre et directeur du département des arts de lettres et du langage à l'UCAC, a été de 2010 à 2021 titulaire de la chaire de recherche du Canada en dramaturgie sonore au théâtre. Sa recherche création interroge les processus, dispositifs et dispositifs d'écriture dramatique et scénique à partir d'une pratique plurielle et performative. Membre d'écriture, euh, pardon, non, membre régulier de CELAT et du Cric, il est également co-directeur de la revue Percé, Exploration en arbre vivant, euh, et il a organisé donc plusieurs colloques inter internationaux, dont euh, Les mobilités du processus de création en 2018. 2018 et récemment en 2021, Radio Geste sans bord. Et je vous donne la parole Merci. pour 20 minutes. Merci à vous. Merci. Merci. Ben D'ailleurs, en débutant, nous aimerions d'abord et avant tout remercier les organisatrices de l'événement, Eleanor et Nathalie, et toute l'équipe aussi derrière qui travaille grandement. Merci à vous. Notre communication se concentrera sur une recherche-création qui s'est déroulée entre septembre 2018 et septembre 2022 sur les sons maritimes et la scène transmédiatique financée par le Conseil de recherche en sciences humaines. Chaque étape est différente, mais ce qui les rassemble serait probablement la méthodologie de terrain, soit notre attention et la pratique performative de la phonographie. Nous exposerons donc les quatre étapes de ce projet à Saint-Nazaire en France, à puerto Nariño en Amazonie, sur l'île d'Anticosti au Québec et notre création finale, nos scènes maritimes. Euh, durant ces dernières années, notre quête d'une dramaturgie sonore au théâtre nous a poussé peu à peu à sortir de l'abri qui était devenu notre scène universitaire pour déployer au sein d'espaces extérieurs la nature instable et à la fois la capacité agentielle du son. En associant cette recherche du son pour le théâtre aux Sound Studies, nous avons pu appréhender l'éminence du son comme une modalité de connaître et d'être dans le monde, tel que le dit le chercheur anglais Michael Bull euh, en études sonores. Une scène sans bord, comme nous aimons à la nommer, euh, s'est offerte à nous pour explorer une dramaturgie sonore performative à même le terrain, qui nous mènera vers des multimodalités scéniques ou des variations d'écriture, ne cessant de se déployer à mesure que nous cohabitons avec le paysage. Donc, nous sommes allés à Saint-Nazaire pour euh, s'intéresser aux sons maritimes d'un milieu industriel et urbain. Notre visite guidée par hans Michael Voldac, architecte qui a collaboré à la réhabilitation du bunker, fut aussi une rencontre avec la pensée de Gilles Clément. Ici, avant d'arriver à l'action de l'extrait, nous déambulons comme à notre habitude de manière flottante, laissant place à l'errance. La nuit dans, les petites rues de la ma... dans la rue de la petite Maroc qui longe le chantier naval. Soudain, nous sommes sur le pont dit « tournant » qui nous attire par sa matière et sa résonance. Derrière cette image où l'on ne voit que deux personnes, c'est plutôt un quatuor qui est présent. Entre ces quatre corps, un travail d'attention se produit. Moi à l'image, Pierre au son et les deux performeurs, Jean-Paul et Emmanuel, dans la danse. Une relation d'écoute très importante se crée entre nous. On pourrait dire que l'on pratique l'écoute de l'écoute. Je dois capter l'écoute de mes deux collègues et tenter de l'écrire à travers mon médium vidéo. Tout en laissant leur propre espace d'expérimentation, je participe moi-même à la danse par mon implication corporelle, soit mon corps en écoute. La caméra devient une extension de mon corps. Mon geste de captation, plus organique, vient alors s'inscrire dans l'écriture immédiate de la performance. Je me fais discrète sur le plan sonore pour ne pas troubler la vibration des pieds sur le pont. Je cède cet espace aux performeurs. Alors, il s'agit d'Emmanuel Huyne, la chorégraphe française. L'expérience de l'écoute fait partie de ce qui existe sur le plateau. En sortant sur le terrain, elle se déploie, devenant plus complexe dans ses agencements et plus instable, nous entraînant rapidement vers une forme de dérive ou d'errance. C'est là que se produit au moins un double mouvement que l'on peut rapprocher du performatif, soit un abandon euh, et une action. Comme Jane Bennett dans son concept de matière vibrante, le nuance, on devient un actant qui n'agit jamais vraiment seul. Son efficacité ou son action dépend toujours de la collaboration, de la coopération ou de l'interférence interactive de nombreux corps et forces. De sorte que cette action est toujours une transaction, une expérience en constante transformation, en constante modification. Cet extrait nous permet de montrer comment nous appréhendons la phonographie, un, un geste récurrent dans notre exploration de terrain. Alors qu'est-ce que c'est que la phonographie On va aller vite, c'est un peu plus complexe que ce qu'on dit là, mais pour donner quand même un aperçu. Le concepteur et enseignant en son Daniel D affirme que « Tout le corps est touché par ce qui passe par l'oreille. Tout le corps est mis en tension ou en épanouissement. » Tout touille l'être est totalement engagé à travers son écoute. En fait, la phonographie implique toujours un engagement physique, sensible et même imaginaire du corps de l'écoutant. En ce sens, le phonographiste s'intéresse à l'écologie sonore pour mettre en jeu un savoir écouter plutôt qu'un savoir-faire, ainsi que le précise le documentariste Samuel Ripot, considérant tous les accidents qui replacent la faillibilité du sujet dans l'événement, sonore, donc euh, défaillance de la technologie, euh, défaut de manipulation, commentaire inopiné, etc. Pour... On pourrait dire qu'à travers sa captation, Andréane rejoint l'événementiel, le faire et le montrer-faire d'une démarche performative telle qu'elle est conceptualisée par le chercheur-créateur Richard Schechner. Tout en considérant les éléments impurs venus d'en dehors, comme le décrit le compositeur Pierre-Yves Massé, y compris le dispositif technique de captation et l'état sensible de l'artiste au moment de cette captation, la phonographie se veut également un acte de création. Il s'agit alors de maintenir ce savoir écouter en action vers une écriture scénique, comme c'est le cas par exemple pour notre scène web. Après une telle exploration comme à Saint-Nazaire, je me retrouve avec beaucoup de matière brute, des images que j'ai voulu ouvertes, qui me permettent de faire des traitements en direct et de poursuivre l'écriture de ce terrain depuis un nouvel espace, la scène web. Pendant deux jours, dans le cadre de la Digital Week, nous avons fait six performances mobiles sur le terrain. La plage de la Halle du Mémorial, de l'abolition des esclaves, de l'esclavage, pardon, sous le hall du mémorial, dans une des, des alvéoles du bunker et devant la façade de l'usine Élévalor. En parallèle de notre performance physique, se construit une performance sur le web reliée à deux montages qui se font en direct et en simultané. Le mien, alors que je performe sur le terrain avec les autres artistes, je capte des images à l'aide d'une webcam. Je, je réalise un montage en direct avec un studio transportable fabriqué pour l'occasion dans une valise jaune. Studio qui a une double fonction, faire de la projection en extérieur et composer mon écriture sur le web. Celle-ci se constitue d'images mises côte à côte, la vidéo captée en direct de la performance et les archives de nos explorations antérieures, soit une double image improvisée que je diffuse sur le web. L'autre montage est conçu par François Harvey, concepteur sonore, installé tout seul dans un studio fixe au théâtre Athénor, en direct, il monte et traite les données sonores d'archives antérieures avec les sons que Jean-Paul lui transmet depuis le micro qu'il porte durant la performance pour capter les gestes et les voix du terrain. L'agencement entre mes images et les sons qui se produisent dans l'espace Web, loin de les ajuster, provoque davantage conflits et coïncidences entre les modes d'écriture, à l'instar de la performance physique, cette scène web met en jeu un dialogue opaque et poétique avec le paysage qui s'accentue au moment de la deuxième étape à Puerto Nariño. Alors, avant d'arriver à Puerto Nariño, je voulais juste vous montrer cette petite image parce que euh, euh, on, a, on a travaillé sur l'environnement 3D aussi, euh, qui a été créé par Pierre Trembleterio, euh, qui est aussi un autre espace scénique tiré du terrain qu'on a exploré à travers des lunettes de réalité virtuelle. Donc. Mais on a a pas temps. on n'a pas le temps. Alors, on continue. Euh, Puerto Narino. En août 2019, nous nous rendons dans un petit village amazonien aux frontières du Pérou, du Brésil et de la Colombie. Là-bas, en explorant un son maritime proche de la nature sauvage, nous rejoignons une situation hors des repères établis par l'acuité visuelle où notre écoute s'ouvre à des espaces sans confins apparents, euh, comme le décrit l'anthropologue du son Patrick Romilleux dans son article « désenchanté, le sonore ». Pour rentrer, sur ce Pour rentrer sur ce terrain, nous rencontrons la communauté de pêcheurs Ticoya avec laquelle nous allons entamer notre étape d'exploration à travers la mise en place d'ateliers de formation au son, à la vidéo et à la réalité virtuelle et lors d'une présentation d'une performance sur la place publique du village. Nous allons vous partager un court extrait de Ticoya Obscura, qui est mon balado, qui a été réalisé en collaboration avec François Harvé au sang et Magali Baribo Marchand à l'animation. Il se veut en fait une traversée assez sombre et contrastée des impressions d'étrangeté, voire d'irréalité que nous éprouvions lors de notre séjour. Mais là il reste plus les insectes. Bah bon, La bande son euh... La bande son, elle pourrait être dans l'exportation tout à l'heure. Ouais. Vous irez le voir sur notre site. <rire> il ne s'agit pas toujours de filmer notre équipe en action lorsque je réalise les captations. Beaucoup de moments comme ceux-ci consistent d'abord à capter ce qui nous entoure. La population devient alors complice de notre recherche, car pour ce faire, il est important que nous demandions la permission de réaliser ces enregistrements. Dans ce cas présent, nous avons sollicité notre guide auquel nous avons expliqué le projet, de demander aux pêcheurs l'autorisation de les filmer et d'utiliser ensuite ces images. Ce sont des occasions pour nous d'entrer en relation avec les gens de la place. Euh, d'ailleurs, ce que nous avons fait très fortement à puerto, -Nario, puerto -Nario, pardon, dans ce que nous appelons nos infiltrations. Chaque fois, nous demandons l'autorisation et expliquons le projet. Nous les rendons complices et c'est d'ailleurs ce, euh, ce qui les pousse à nous proposer des éléments de costume ou des accessoires. Lorsque je m'infiltre dans la cuisine, par exemple, on me propose de faire frire la banane plantain en me fournissant tous les, ust les ustensiles nécessaires. Jean-Paul de son côté se retrouve habillé en homme de la construction. C'est une vraie action que l'on co-construit en présence de ces gens. Il s'agit pour nous d'intégrer de manière éphémère les activités quotidiennes du village en prenant des photos qui nous mettent en scène, produ produisant une certaine confusion dans la perception même de cette image. Alors, plus encore qu'à Saint-Nazaire, l'indistinction, non pas la similarité et la confusion du paysage, comme l'écrit Édouard O'Conn dans « Comment pensent les forêts », nourrit notre recherche d'un processus de création au-delà de notre compréhension. Pour faire écho à la poésie du divers chez Edouard Glissant, qu'on a cité hier, me semble-t-il, oui. ne pas vouloir comprendre serait donc admettre que l'environnement que nous éprouvons a droit à son opacité. Nous pourrions dire même que notre processus suscite une relation d'écoute agissante, mais qui inclut, voire qui préserve la part opaque et sombre de cet environnement. Mais si notre quête orale ne va pas sans opacité, cela ne suffit pas une absence d'ouverture et de créativité. Au contraire, en ne cherchant pas à récupérer l'espace et la culture que nous explorons, en allant vers l'autre sans se l'approprier, en se dégageant d'un mode de rendement et de signification pourtant attendu en recherche universitaire, mais en maintenant plutôt un état d'errance et de confusion, notre attention ne se fiche pas. Elle se déploie à la manière de ce balado vers des dispositifs dispersifs, multimodaux et performatifs. Aïe, aïe, aïe. Anticosti, euh, ces gestes d'écriture... Voilà. Ces gestes d'écriture qui reposent sur ce qu'on pourrait nommer une poétique fluide, où l'abandon suscite une relation fertile, une complicité relationnelle selon glissant encore, ces gestes s'animent autant avec ce qui se présente qu'avec ce qui échappe. Pour cette dernière étape, à Anticosti, nous voulons insister sur ce constat en nous intéressant à la trace sonore, liquide et improbable du fossile. L'île d'Anticosti, située dans l'estuaire du Saint-Laurent, est réputée pour ses 200 000 salles de Virginie, mais aussi pour les fossiles pouvant dater de 450 millions d'années. Après six heures de traversier, on se rend dans l'ancienne maison du gardien de phare à la pointe ouest de l'île pour illustrer une part de nos nombreuses actions. On a choisi de vous présenter deux d'entre elles, pas sûr qu'on a le temps. La première est un... non, on la saute. On la saute. Ah, la deuxième, donc... <rire> est un extrait vidéo euh, qui est un duo entre Julie-André Tremblay et moi-même. Et là, on saute, on met direct, est direct celle-là. On, on met Samson, il tu pas par-dessous Ah oui, d'accord. Alors, oui, c'est bien, une bonne idée. Alors, euh, dans ce, le premier ah, vidéo... Fait, faut... tu... Ah, ben, c'est moi Ah non, ah, non. Ah, non. Bah, tu non Je voulais ah, juste dire que dans le premier extrait qu'on ne vous montre pas, euh, Julie s'enterre la tête dans la roche du riff, créant, nous semble-t-il, une performance en copaysage. En s'appuyant sur une pratique de terrain, elle cherche à faire mouvement en... pour entraîner son corps éco-sensible à inaugurer un autre rapport au monde vivant et à devenir simultanément, simultanément plus aventureux, comme le décrit Morisot dans son livre sur la piste animale. Cette volonté de coexistence nous pousse à parler de copaysage, tant l'attention entre l'artiste et l'environnement appelle à une réciprocité. Écrire pourrait se produire à partir et avec le paysage, comme l'énonce finement Nawafal, non seulement euh, N'est euh, pas seulement contexte et processus, mais devient aussi euh, auteur de l'œuvre, traçant les contours, je parle du le paysage, les textures et les états de corps qu'il façonne. Le paysage est vivant, sensible et porteur de savoir. Vas-y, continue. Oui, okay. Entre Julie, moi et le Cap lavache ce qui est le lieu où nous étions. On est, comme le conceptualise le chercheur Michel Chion, dans un phénomène de co-vibration, tant nos corps à l'écoute vibrent par sympathie avec l'atmosphère de l'environnement. gernot Baum, à travers sa théorie de la perception au sein de son « Esthétique de l'atmosphère », désigne la manière dont on est corporellement présent pour quelque chose ou quelqu'un, mais aussi un état corporel lié à un environnement. Cet état de co-vibration qui contribue à nous faire vivre l'écoute de la trace, à être dans sa valeur instable, mobile, incertaine, fictionnaire même, devient aussi important que la trace elle-même. Ce jeu avec la trace déclenche rapidement une écriture d'acteurs in vivo et vibrante avec le terrain, tellement celui-ci devient un contexte de, de performance, soit un terrain performatif capable d'accueillir une écriture vivante intercorporelle entre notre écoute collective et le paysage un mouvement de co-création qui répond, à une par en, qui répond pardon, en partie à Vinciane Després quand elle écrit à propos de la philosophie de Baptiste Morisot qu'il s'agit de créer, en d'autres termes, une poétique de l'habité, une poétique expérimentale et au air des corps pluriels. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais aller vite. On va vous montrer un extrait de ce qu'on a ramené sur scène, Donc de cette relation entre cette exploration dans le paysage, sur le terrain, et le langage scénique. Je vous laisse juste le regarder, puis si vous voulez poser des questions, ça dure une minute, dix secondes. C'est vraiment un tout extrait. Je ne sais pas ce que ça veut mieux vous défendre. Je vous allais jusqu'à Trop tard. Le même petit travail arrivé. de lumière que je voulais que vous voyez, mais c'est pas c'est pas grave. Merci.